Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Ready or Not. Et pour commencer, je vais vous présenter le lobby du jeu, mais avant ça, je tiens une nouvelle fois à vous préciser qu'il s'agit de la version alpha et que tout ce que vous allez voir est susceptible de changer. Alors une fois connecté sur un serveur, on arrive dans un bâtiment qui fait office de lobby, 5 joueurs peuvent s'y connecter et la première pièce que nous pouvons voir est la salle de briefing où nous pouvons choisir notre mission. Au nombre de 6 pour le moment, elles sont déclinées sous plusieurs modes de jeu et plusieurs niveaux de difficulté. On peut voir par exemple un mode où nous devons désamorcer une bombe et un autre où nous devons sauver un otage. Je vais maintenant vous montrer le vestiaire où chaque opérateur peut choisir son équipement. 4 types d'armes sont disponibles et nous avons donc le choix entre des fusils d'assaut, des submachine guns, des shotguns et des armes secondaires. On notera la présence d'armes non létales comme par exemple le taser. Des équipements tactiques sont également de la partie comme par exemple l'opti-wand pour regarder sous les portes, un breaching shotgun pour exploser les serrures verrouillées des portes, des boucliers et le battering ram en guise de bélier pour défoncer les portes. Au niveau des équipements de protection, nous avons le choix entre une armure légère et une armure lourde. Et concernant les protections et accessoires de tête, nous avons des JVN, des masques à gaz, des lunettes anti-flash et un masque balistique. Des grenades flash, stinger et à gaz viennent s'ajouter à l'équipement. Et pour finir, nous avons le choix de prendre des explosifs C2, des cadres de porte et une bombe de poivre. Il y aura sûrement d'autres équipements dans l'avenir, mais franchement, pour une alpha, c'est plus que correct. Concernant notre avatar, nous pouvons le modifier en choisissant entre plusieurs avatars déjà créés et quelques camos différents. Et bien sûr, nous pouvons customiser les armes en ajoutant un viseur, un autre canon, une poignée ainsi qu'une flashlight et autres lasers tactiques. Une fois tout ça équipé, vous aurez la possibilité de tester votre équipement sur le terrain d'entraînement qu'on peut voir sous cette passerelle. On peut d'ailleurs voir Wolf juste en bas là, avec son bouclier. Un stand de tir est également disponible et c'est les deux seuls endroits où vous pourrez ouvrir le feu dans le lobby. Dans les autres salles vous pourrez juste embêter vos camarades mais bon je vous en dis pas plus La bombe de poivre ça fait le taf Voilà je pense avoir fait le tour du lobby dans sa première version alpha Et je vais maintenant vous laisser regarder une nouvelle mission faite en coopération en compagnie de Wolf et Nono Un abonné qui nous a rejoint lors du live Je tiens à préciser que nous sommes toujours en phase de découverte Et que nous ne cherchons pas à tryhard les missions et obtenir le meilleur score Ça, ça viendra par la suite sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage en espérant que cette mission va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ce n'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Et là, je me tais vraiment, je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. Pourquoi oh, vous me regardez On passe par où bah, écoute, je sais pas. On n'a pas les plans de la station service Ah, c'est vrai que ce serait bien qu'on ait un plan. Ouais, ce ouais, serait pas mal, mais ça viendra, ça viendra. C'est une alpha, c'est une alpha. Ouais. <rire> Euh, on va peut-être pas passer euh, par l'entrée principale On a ce côté-là, on a derrière pour côté restaurant et on a une entrée à gauche si je me souviens bien. Ouais, vas-y, on part sur la gauche. Gauche. Ok, okay la porte est fermée. Les fusils en rafale. Moi bon, Je peux pas regarder avec le, le petit wand là. Je, je vais. Non non je, je, pour... je tu pourras ça pas, tu pourras pas, pour... pas. s'il y a une, une barre en ah, métal okay. en bas là, elle passe pas Bah vas-y tu ouvres et puis euh... Ok faut déverrouiller Le laser ça peut aider pour tirer T'es prêt, ouais, prêt Ouais J'ai rien à gauche Vas-y rentre quand, ouais, quand Wolf il rentre, rentre derrière lui Moi je rentre en dernier Je vais à droite ça, une là. porte à gauche ah mais c'est un. ça c'est une pancarte. Je croyais que c'était un mec. Ok je check la porte. Ah on pourra pas celle-ci non plus. Je peux pas passer le petit wand là. Vas-y. J'en trouve. Tu je ouais, peux pousser la porte la... hein Wolf, tu veux que Ouais mais si tu m'ouvres complètement ça va plus vite. Ok. Reste là toi Ta -toi. gueule sur la droite, sa gueule. Police. Il est où, il est où Non mais ah. c'est bon, c'est lui C'est bon il s'est pris un coup. <rire> euh, euh, Vas-y, me note le. Ok, c'est bon. Tu passes de quel côté Bah, passer euh, à droite. Ça sont hein. les portes normales donc tu peux te mettre sur le côté. Mets-toi sur le côté, prends l'habitude. Hein. Ouais, ok. Moi, à la limite, j'ai le bouclier donc j'ai le temps de me décaler. Oh punaise, bien. donc euh, un, packs, euh, un tango à gauche. Quand je dis pas que okay. euh, Nono, je sais pas si habitué. Ah ouais. mais moi, c'est un gars. Euh, donc à gauche, qui a l'air non armé, faut faire attention. À midi, euh, on a un mec armé d'un PA et en face, euh, tout au fond, il y aura une civile. D'accord. Donc ouais. là, il y a deux mecs juste tout proche de la porte. Hein. C'est quoi comme pièce C'est une grande Ouais, c'est euh, c'est le magasin, je crois. Ah donc ça va peut-être pas. Ouais, tu peux pas flasher euh, direct. Non, mais à gauche, là, il est vraiment proche euh, sur la gauche. Est-ce que tu veux que je mette un explos sur la porte pour euh, le, les sonner les deux Je sais ouais, pas. c'est... Après on aura beaucoup de fumée, on va pas voir tout de suite. Allez. Recule euh, Nono. Ok. Vous êtes prêts. Donc civil à midi hein, faites attention. Putain ça a ouvert la porte aussi des toilettes. Il s'est rendu, okay. ouais, ouais, rendu lui Ok. je rendu. Ok. Je dépasse hein, occupez-vous de derrière, je dépasse. Euh, Nono t'es derrière moi là ouais. Vas-y mets-leur les menottes là. Je check à gauche. Oui, j'ai dépassé c'est bon, c'est clear. J'arrive à l'entrée, contact deux civils qui se barrent, de l'autre côté. Ils sont barrés. Hein. On progresse pas plus là, on attend là. Ok j'ai un civil, j'ai un civil, vers moi. Reste là toi. Putain mais. Reste là toi. Reste là. Il se barre ce con là Oh putain, bon. deux, deux civils là. Bon je le suis pas hein, c'est trop dangereux, il m'emmène dans une autre pièce là Ouais, revenez, enfin revenez ici ah je ouais. pas, Attends, j'en ai encore un ah, à me noter ah, bon. pourquoi j'ai la cam de Nono qui est activée là Bah t'appuies sur T non Non c'est V Hold V, ok c'est bon C'est bon les gars là, vous avez tout sécurisé ici Ouais, les trois otages sont... Euh... Les armes également et tout Les armes, je suis en train de les chercher C'est quoi qui a pété Je sais pas bah, Ça va vite, ouais, ok euh, cab, non j'ai pas de taser, j'ai pas pris de taser là. Et puis en fait la touche pour euh, pour le corps à corps c'est B, faut que je la modifie, euh, c'est pas bon du tout quoi. j'avais trouvé les armes ou pas les gars euh, Négatif moi, on va pas. J'en je ai pas trouvé moi. Normalement il y en a, une, y a un, un mec qui avait une arme alors attends. Euh, ouais, C'était le, hein. le gars qui était à côté de la fille. En jaune Non il avait un... non c'est pas lui non... Ah si c'est lui là, en jaune. Lui il avait une arme. Ah bah elle est là son arme regarde. Ah, où okay. ah, bah, voilà. ah, okay. ah merde, pardon. Arrêtez de casser tout. Il ouais, tout qui pète. <rire> ah il se passait quoi au fond là, du coup Donc la pièce du fond là, qui a à midi là, je suis derrière vous là, au fond. Ouais. Il y a deux civils, il y en a un qui se barrait en courant, j'ai pas pu l'arrêter. Et il est parti euh, là-bas, il y avait un autre civil qui se rendait, donc la pièce du fond il y a du monde. Est-ce okay. qu'on y va tout de suite ou pas C'est comme tu veux, tu veux. Bah, ouais. On y va tout de suite, sait ouais. qu'il y a du monde. tout à l'heure quand j'ai fait péter ces deux là, ça a explosé cette porte là aussi. Tu veux faire celle-là tant qu'on y est là, vite fait euh, vas-y. Avec a chance, c'est les toilettes aussi. Euh, affirmatif, euh, c'est les toilettes. Et race. Donc bon. oui. Attends, je recheck cette porte, mais il y avait du monde. Hein. Euh, donc il y a le civil qui s'est rendu euh, à 1h, à, à midi, il y a un, un Pax tout au fond qui n'est pas armé mais on va faire attention et c'est lui qui est parti en courant, euh, je le vois pas donc il doit être dans la pièce également Ouais, il est peut-être à la pièce à droite Ouais Attends, je, je recheck un peu parce que j'ai pas vu s'il y avait des un piège Non, c'est bon T'es prêt Wolf On va rentrer Rends-toi, rends-toi, c'est bon j'en ai deux Il y a un troisième au fond Vas-y progresse, passe, passe, euh, je vais me, les menoter eux. Tu sécurises au fur et à mesure les mecs derrière. Ouais, je m'en occupe. Voilà, si on était 4-5, ah, il, il pourrait y avoir des mecs qui check ici, là. Ok, on a fait le tour. Ok. Il y a une pièce derrière le bar. Putain, il y a plein je commence à me noter. Hey, j'ai deux portes, moi. Uh, je suis pas sûr d'avoir. Euh... T'es là-bas, Nono non, Vérifie si j'ai bien. Je suis en train de me noter, là. Ok. Vérifie les deux autres, là, si je les ai bien annoncés à la radio au QG. Ouais, Tout à Donc, on. Wolf on va aller faire une pièce, il y a une pièce derrière le bar là. Je te suis. Ouais. es un civil Bon où en était là. Avec un t-shirt bleu clair ou. Ouais bleu clair, ouais bleu jaune. C'est un brun là. Ouais. C'est lui qui se barre en courant. Ok, c'est bon, tu l'as intercepté. Ok. Euh. Comment on fait pour passer Ok c'est là. Là il y a une pièce, je vais checker. Euh, Ras, par contre, à une heure, là, il y a une petite euh, ouverture là je, en dessous de la lumière. Je pense que ça, ça donne derrière. On va check. Ok, je rentre. J'irai tout de suite à gauche. Non, à droite. À gauche, y'a rien. T'as rien à gauche, ok. C'est ok. Bah, c'est là où on était, non euh, Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça. Ça emmène euh... suspect. Il se, il se rend. Il y a plusieurs portes, faire gaffe. Hein. Il, a... partout, il y a des portes ouvertes en plus, ouais. Ah, je vois rien là. C'est la cuisine ou je sais pas quoi, je vois rien. Ouais. Je suis dans la cuisine aussi de l'autre côté, de la droite. Puis le manote, euh... ouais. bon, à droite. Tu le manottes, Nono A priori, il y a personne. Il y a encore des ouvertures derrière. Il hein. y a le mec euh, manoté là. On avait rien à, ré à récupérer. Oh, tu m'as fait peur! Si y'a un piège, c'est euh... oh, <rire> Ah non, <rire> c'était déjà tu... ouvert! Je sais pas pourquoi elle s'est refermée! Ok, euh... je suis à la Ah bah t'es là! <rire> ok, ah, je vais checker cette porte du coup, voir ce que ça. Il faut pas le signaler, tu l'as fait! Ouais, je l'ai fait! Faut regarde, ouais. mais normalement c'est bon! Non, ouais, c'est bon, parce que moi j'ai pas les retours audio! Tu sais quoi, il a la tête arrachée ou quoi? Ok, j'arrive. Hein. Ah, vous avez recollé. Les autres portes, euh, on peut les laisser fermer. Hein. Celle-là, ça recolle et celle-là aussi, normalement. Ouais. Ok, c'est bon, on peut retourner de l'autre côté. Euh, tu nous rejoins, nous Ok. J'arrive. Light stick away. Et du coup, ils sont tous signalés, hein. c'est bon. Hein. Ouais. ouais. Après euh, on pourra vérifier euh, si c'est bien le cas, hein, pour être sûr euh, si on est en fin de mission, pour vraiment être sûr. On a une vue sur le dehors là. C'est quoi cette pièce là Je crois que c'est la cuisine. Euh ouais, je confirme. Ah, on voit rien ici là. Attends, faut que je prenne l'habitude de me... Me mettre en décalé par rapport à la porte, euh, parce qu'en fait ils peuvent tirer à travers les portes s'ils nous entendent de l'autre côté. Alors, je je recheck un dernier coup, surtout s'il n'y a pas un câble. Ouais, ne vous mettez jamais en face des portes, hein. enfin évitez autant que possible. C'est quoi que je vois en haut là C'est mon. Ah ok, c'est un petit bug, c'est mon. Au oh, wand. Ok, j'ouvre, on arrive dans le magasin là, normalement c'est clair. Ok. okay. Mmh. Pièce à gauche. Là, il y a, il y a une, une pièce de rangement mais sur la gauche je vois pas très bien il y a, il y a des étagères avec des cartons donc je sais pas s'il y a du monde sur la gauche. J'ai rien vu moi dans le magasin. Non, okay. ah, c'est clair. Ouais, on a traité tout à l'heure dans le magasin. Ouais mais on sait jamais, c'est bien, ouais. ils aiment bien changer. C'est ouvert euh, euh, Donc je disais étagère à gauche avec des cartons. Ça euh, au, pas pas trop de visuels. Gauche, ça. Direct à gauche. Ouais. Joue, c'est sombre. Bon, on ce... oh des donuts géants, c'est bon. On a trouvé le paradis. Mission ah. réussie. <rire> sais, je crois que c'était un mec, la, la pancarte, encore okay. on n'a pas trouvé tout le monde. Non, il nous manque ah, des civils manque. Et, des, ah ouais. euh, et des ennemis. Euh... Soit ils ont fait le tour, soit ils sont encore dehors... Euh... J'ai un oeil dehors. Il y a... Euh... Ils ouais, ont bien déclaré ou là Là où on est rentré aussi, c'est... rappelle toi à l'extérieur, il y a une porte. Hein. Le garage ou je sais plus quoi. Est-ce que c'est... Vas-y, on te suit. Il y a ici là. Juste à gauche là. Il y a une aussi. Get down and put your ouais. Up. Où ça, wesh Là, ça on est rentré par là Oui mais c'est ce que je te dis. Ouais. Okay. C'est ce que je te dis, Il y a en face. Ah oui, ok, ouais. Tu après si on n'a pas fini c'est qu'il y en a un qui est pas signalé ou... Ouais. Ou qui est bien planqué. Ok. Bon on peut pas vérifier de façon. Regarde juste s'il y a un câble nono. Joue doucement. Ouais je vois rien de mon côté. Non. Ah vas-y tu peux voir en grand. Il y a un mec au fond, c'est ça, il vient de se rendre. Ok. Bah voilà. attends, il s'est rendu. Tu bon. okay. ok, bien joué. Ça, je fais le tour à gauche, bien. Oh, les fins de kit met. Je récupère son arme. Bon, on a le truc de fin de mission donc je pense que c'est. Euh, voilà, faut juste récupérer son arme et le signaler. Ok. Bah GG messieurs. Ah ouais bien joué. On va manger du donuts. En <rire> <rire> oh, 13 minutes, ouais, c'est rapide! Ah, pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal! Après, c'est une des plus simples, je pense! Ouais! On a pas dû faire beaucoup de fautes, hein! Et un ah, petit je... on A+, ah, petit... Ah, on a pas le petit S, okay. hey, il nous manque quelque chose, qu'est-ce qu'il nous manque? Bah, ben, on les a tués, non, c'est ça, enfin, il y en a certains qui sont tombés peut-être! Ah, je sais pas, il y a pas écrit de comme quoi on a, on a fauté quelque part! Cool! Si, je suis pas tiré une seule balle, moi! C'est vrai? Ouais! Oui bah le... grave. J'ai pas tiré beaucoup non plus. Mais c'est mieux J'ai J'ai failli euh, Sur si... le dernier, j'ai failli là. Si mais on et, tire pas, c'est euh... bien. Voilà ce que je veux dire niveau police, si on n'a pas tiré, c'est une mission s'est bien passée. Ah GG oui. monsieur. Hein.